Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente ma recette de pâte sablée. Alors pour ce faire, nous aurons besoin de la 250 g de farine, 80 g de sucre, un œuf entier, 170 g de beurre, un peu de vanille en poudre et une pincée de sel. Alors pour commencer, on va travailler notre beurre en pommade. Pour ce faire, on va le couper en petits cubes dans notre récipient pour ensuite... S'équiper d'une marise et l'écraser pour lui donner cette euh, consistance qui est celle de la pommade. Pour faciliter la tâche, vous pouvez euh, mettre votre beurre à température ambiante à l'avance, comme une heure, deux heures, comme vous voulez. Il ne va pas fond de toute façon, il va juste euh, se ramollir et euh, se rapprocher d'une texture de pommade. Texture de pommade, on vient le bord de côté et on va faire la suite. Alors pour la suite, nous aurons besoin du coup d'un enfantier, une pincée de sel, de ce qu'on avait préparé en vinaigre. Si on veut le la on peut changer par du citron selon vos choix. Une naturento. On vous besoin de 80 grammes de sucre. Et tout simplement, nous aurions aussi besoin d'un fouet. Ou d'une fourchette. Alors, moi, je préfère utiliser la fourchette parce que ça servira à la suite de la recette. Et au moins, tout le monde a au moins une fourchette ce soir, si ce n'est un fouet. Donc. vous pouvez euh, y ajouter du coup les 250 g de farine et on va mélanger pour que notre mélange soit et, et la texture du sable d'où la pâte sablé on mélange jusqu'à ce que soit homogène qui est plus de grande farine plus chaude et on va prendre le beurre. Donc euh, le beurre bien sûr d'abord on en pommade qu'on a fait au début et on prend et on vient écraser le beurre avec le sable qu'on vient d'effectuer pour commencer à confectionner notre pâte. Il faut faire attention à ce que ces morceaux de beurre-là soient bien homogène sinon... Ben, C'est pas bon. Donc une fois qu'on a bien mélangé la pâte, on va venir prendre du film étirable, comme ceci, pour euh, filmer au contact notre pâte qu'elle puisse reposer dans de bonnes conditions on, on va essayer d'en faire une boule quand même Vous pouvez hésiter, pas à l'aplatir un petit peu histoire que à l'abaissage ben, soit en bonne condition on va filmer tout ça et je...